Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de préambule cette semaine ni les semaines prochaines, donc il n'y a pas de prévision générale qui concerne tous les signes, mais plutôt des prévisions personnalisées à vous, chers Sagittaires. Donc, euh, j'ai pris cette décision, en fait, après avoir lancé un petit sondage, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui y ont participé, mais euh, j'ai compris que la préférence était plutôt des prévisions personnalisées. Donc, c'est ça ce que je vais faire dorénavant. J'espère que vous allez aimer cette nouvelle manière de faire. Donnez-moi votre opinion, commentez, aimez, et partager, si vous aimiez, bien sûr. Donc, je passe maintenant aux prévisions. La semaine passée, vous étiez toujours sous les effets de la conjonction de Mars et Kéto dans votre deuxième maison. Certains entre vous euh, auraient quitté un emploi ou auraient perdu un emploi ou une source de revenus et auraient misé sur les revenus en provenance des autres, comme les revenus d'un conjoint ou d'un parent. Durant les derniers jours, vous aviez eu à réévaluer certains aspects dans votre vie en lien avec votre profession ou votre lieu de résidence, ou, bien, ou même votre foyer. Vous auriez eu à réévaluer vos déplacements, cours ainsi que vos formations et vos talents et ce qui vous manque pour évoluer dans votre profession ou pour trouver un autre emploi. Durant la rétrogradation de Mercure, vous aviez eu l'opportunité d'établir des stratégies et des plans à propos de ces aspects. Et maintenant, avec la pleine lune, lundi, dans votre dixième maison, et Mercure qui recommence son transit direct mardi, vous allez pouvoir mettre en pratique tous ces plans, et ces stratégies que vous auriez établies. Cette semaine, Mars sera conjoint légèrement à Jupiter dans votre, troisième, euh, dans votre deuxième maison. Pardon. Donc cette semaine, euh, ces deux planètes seront conjointes légèrement dans votre deuxième maison et la semaine prochaine, ces deux planètes seront conjointes et ils feront des beaux trigones avec Vénus dans votre sixième maison. Et cela va vous préparer pour des nouvelles opportunités au niveau professionnel et au niveau de votre résidence aussi. Donc vous pourriez trouver un emploi qui serait ou bien qui vous obligerait de déménager. Ces opportunités seraient inattendues et se présenter à travers des personnes soit en provenance de l'étranger ou en provenance d'une autre région de votre pays, ou bien en provenance de votre passé et fort probablement de votre réseau d'amis et de connaissances, et cela sera surprenant pour vous. Cette semaine, alors, vous allez commencer à reprendre le contrôle, surtout avec Mercure, qui recommence son transit direct et Mars qui se rapproche de Jupiter, Jupiter qui est votre euh, gouverneur, rappelez-vous. Donc, Mars se rapproche tranquillement de, de Jupiter cette semaine, Ils sont déjà conjoints, mais la conjonction n'est pas encore très étroite comme elle va l'être la semaine prochaine. Donc, maintenant, on va parler bien sûr de la semaine prochaine, la semaine prochaine. Donc maintenant, on va euh, passer aux euh, prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre dixième maison. Les plus, les plus chanceux seront Vierge, Capricorne, Taureau et les moins chanceux les Balances.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 Ce n'est pas le bon moment pour dire aux autres comment ils devraient penser ou agir. Si vous étiez à la recherche d'emploi, vous auriez une nervosité accrue, engendrée par une incertitude et une insécurité financière. Continuez à chercher et ne perdez pas d'espoir, vous allez trouver l'emploi de vos rêves. Mardi et mercredi pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La Lune sera dans la Balance et les plus chanceux seront Balance, Gémeaux, verso, Les moins chanceux, Scorpion. Et vous, vous êtes ici, cher Sagittaire. Donc, la Lune est dans la Balance, votre onzième maison. Une période amicale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 Votre influence apaisante sur les autres signifie que c'est un bon moment pour socialiser et organiser des activités de groupe. Jeudi et vendredi pour le Québec, jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le scorpion, votre douzième maison. Les plus chanceux seront scorpion, cancer, Poissons. Les moins chanceux seront les Sagittaires et je m'en excuse. Donc la lune sera dans votre douzième maison. Des changements non sollicités pourraient s'imposer et cela pourrait chambouler ou euh, euh, euh, perturber vos plans ou votre horaire. Vous pourriez perdre vos clés ou les oublier quelque part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 Samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire. Et les plus chanceux, bien sûr, seront les Sagittaires. Vous êtes en premier ici. Les moins chanceux, les Capricornes. Donc, euh, la Lune sera dans votre signe. Une fin de semaine pleine d'énergie et de vitalité. Votre optimisme et enthousiasme vous rendent irrésistibles et audacieux.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 Essayez de ne pas trop vous emporter par les opinions des autres. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Si vous aimez la nouvelle manière de faire, de présenter euh, les prévisions, laissez-moi savoir, commentez, aimez, surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.